Voilà, donc bienvenue à tout le monde. Euh, je pense qu'il y a encore deux, trois retardataires qui vont nous rejoindre en même temps qu'on qu qu démarre. On peut-être rater un petit peu le, le tour de présentation du début, mais d'ici qu'ils soient là, on sera plongé dans la matière. Alors, euh, deuxième webinaire sur la conduite du changement euh, qui fait suite à un premier qui a eu lieu euh, le mois passé. Le, celui de, du mois passé était piloté passablement par Cédric. Aujourd'hui, c'est moi qui suis au pilotage, mais nous allons nous permettre malgré tout d'intervenir tous les deux dans ce, dans ce contexte-là. Euh, L'idée de ce deuxième webinaire par rapport au premier, eh c'est d'explorer de, euh, un petit peu plus la dimension de la gouvernance partagée et de ce que ça implique la transformation dans ce, ce milieu plus particulier. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce, à ce, à ce webinaire? Ben, je pense que c'est avant toute chose, c'est la rencontre avec, avec Cédric. Il euh, y, y, y a quoi maintenant? Il y a euh, en tout cas une année et demie, voire peut-être bientôt, euh, bientôt deux ans. Oui, oui Donc, bien, bien deux ans, oui. Ouais. Donc c'est vrai que quand je l'ai rencontré, la casquette qu'il portait principalement, c'était d'être consultant en organisation autour des systèmes qualité, donc principalement ISO mais d'autres également. Et puis en échangeant un petit peu autour de ce que c'était la gouvernance partagée, on a tissé pas mal de pas mal de ponts. On a un grand intérêt à connecter ces deux ces deux approches qui se qui se complètent. Mais aujourd'hui on est là pour vous parler de euh, la conduite du changement, c'est-à-dire dans une transformation d'organisation, que ce soit vers ISO, que ce soit vers de la gouvernance partagée, eh bien, il faut euh, se soucier un petit peu du chemin qu'on va suivre. Et euh, entre nos expériences euh, de terrain avec la gouvernance partagée depuis des années et les apports, euh, certains théoriques, certains pratiques, sous forme d'outils, etc., de, de, de Cédric, eh bien, ça, donne, euh, ça a donné naissance à cette présentation de ce soir. Donc voilà, moi, je suis David, cofondateur de l'Instant Z en 2016, et depuis, je forme et j'accompagne des organisations dans le passage, vers le passage à la gouvernance partagée, euh, avec de plus en plus de challenges ces dernières années. Quand je dis de challenge c'est des organisations de plus en plus de plus en plus grande, d'envergure, de, de, avec des dizaines, voire des centaines de, de collaborateurs dans des environnements qui sont moins propices peut-être que celui de base de l'histoire de l'instant Z, c'est-à-dire plus de hiérarchie, plus, de, euh, plus parfois de j'allais dire rigidité, manque d'agilité, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, euh, beaucoup plus besoin de se soucier de la conduite du changement. Toi, Cédric, je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu. Alors, en, en, en deux mots, parce que je vais te laisser beaucoup la parole, effectivement, ce soir. Euh, L'idée, c'est que Évo, ça vient de évolution organisationnelle, euh, euh, euh, organisation que j'ai créée il y a trois ans maintenant, et puis, l'idée, c'est qu'il y a effectivement une partie conseil, tout ce qui est lié aux normes, mais aussi maintenant à la notion de gouvernance partagée. Il y a une partie formation, que ce soit aussi une partie audit. Et puis, finalement, grâce à la notion de coach professionnel, il y a une partie humaine. Et puis, c'est peut-être ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent soit les gens qui sont dans l'humain, le leadership, le, le, le développement des personnes, ou soit plutôt dans les systèmes de management et, et, et les normes, les exigences. Et puis, on voit rarement les deux. Et puis, Evorg a su ben voilà, mettre allier ces deux aussi bien les exigences normatives que l'humain. Et puis, maintenant, en se rapprochant, ben, il y a, la, il y a, la, il y a la, la gouvernance partagée qui vient se mêler là au milieu. Et ça donne quelque chose de très sympa. Voilà, j'ai dit. Merci. Alors pour commencer, eh bien, j'ai envie de euh, parler un petit peu de posture, euh, de posture déjà euh, relativement individuelle, à travers euh, l'image de la zone de confort. Donc la zone de confort, c'est un concept, euh, voilà, que nous on a rencontré il y a longtemps. On avait une chouette vidéo. Euh, je ne sais pas si on pourra la retrouver, puis mettre le lien dans le dans le chat. Euh, le plus gros apprentissage pour moi euh, quand je me suis connecté à cette zone de confort c'est de se rendre compte qu'elle n'était pas nécessairement confortable c'est-à-dire que dans notre zone de confort il y a plus du connu que du confortable et par exemple si tous les jours je vais au travail en voiture et que je suis pris dans des bouchons eh bien ces bouchons font partie de ma zone de confort parce qu'ils sont prévisibles euh, ils sont connus, je sais comment je vais y réagir et finalement, il me dérange moins, la plupart du temps, que l'inconnu. Cette zone de confort, eh bien, elle est en tout cas extensible, voire légèrement extensible, parfois beaucoup extensible dans ce qu'on appelle la zone d'apprentissage. C'est cet endroit où on est dans l'inconnu, mais où on a cette dynamique, où on est capable d'apprendre, de, de, de relever des défis. Mais si on va trop loin, eh bien, on arrive dans la zone de panique. C'est ce moment où... Ça dépasse, je ne veux pas dire nécessairement nos capacités, mais ce qu'on pense être nos capacités à gérer la nouveauté. Donc, quand on parle de transformation, eh bien, il faut essayer de se préserver dans la zone d'apprentissage, plutôt que de plonger brutalement dans la zone de panique. Et surtout, il ne faut pas forcer des gens à sauter à pieds joints dans leur zone de panique. Euh, une autre image qui est associée à ça, euh, qui vient euh, d'un ouvrage sur la gamification que j'ai beaucoup apprécié, c'est celui de l'adéquation des défis et des compétences. Donc si je suis en train de relever un défi qui est en adéquation avec mes compétences, eh bien, je vais me retrouver dans ce qu'on nomme l'état de flux, c'est-à-dire c'est ce moment où je peux juste valoriser au maximum ce que je sais faire de façon confortable, et c'est ce, ce type de sensation qu'on peut avoir quand on passe une journée à travailler puis qu'on n'a pas vu le temps passer, qu'on est pile poil au bon endroit. Et il suffit, par exemple, de modifier un petit peu ce, ce réglage, c'est-à-dire de se retrouver avec une compétence euh, supérieure à celle du défi qui m'est posé, et puis je vais tomber dans l'ennui. C'est-à-dire que mais, voilà, je suis, suis, suis surqualifié sur par rapport à la tâche qui m'est demandée, donc j'ai des chances de m'ennuyer. Inversement, si le défi qui m'est proposé dépasse mes compétences, ben je vais tomber dans une forme d'anxiété. Ces deux situations, elles ont le même effet. La première, c'est que ça va être difficile pour moi d'avancer dans mes tâches, soit parce que je ne sais pas par où les aborder, soit parce que euh, je n'ai pas envie de les faire. Et puis, potentiellement, si je cultive trop cet endroit-là, eh je vais tomber dans le burn-out pour l'un et ce qu'on appelle le bore-out pour l'autre. Euh... Et donc, le, toute la, tout le management humain au sein d'une organisation consiste à essayer d'offrir de, des conditions qui permettent aux individus de, de tout le temps jouer avec cette adéquation-là. Euh, elle a une certaine ouverture hein, sur mon dessin, donc selon la flexibilité, l'aptitude la, la, au changement, eh bien, elle peut plus ou moins être ouverte, la zone d'apprentissage de même, elle peut, elle peut s'ouvrir plus ou moins. Je pense que ce qu'il faut, un mauvais, un, un, un mauvais point de départ si on veut faire de la gouvernance partagée ou si on veut faire de la transformation, c'est de se trouver dans cette situation-là, c'est-à-dire de se retrouver avec des personnes, voire des équipes qui sont enfermées dans un certain niveau de défi, un certain niveau de compétences et puis qui ne cherchent absolument pas ou ont de l'anxiété justement à quitter cet environnement-là. Donc ça, là, c'est vraiment de l'enfermement sur la zone de confort. Ce qui est, euh, David, si je, oui. si je peux ajouter quelque chose, euh, ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir les deux dimensions. Hein on a la zone de confort de personnes, donc pour chacune de personnes, et on a tous une zone de confort différente. Et puis après, la vitesse à laquelle ça va, on est totalement dépendant des types d'organisations. Donc il y a des organisations qui sont plutôt habituées au changement style multinational, de start-up ou ce genre d'organisme. Euh, et et, et, et au, à contrario, d'autres euh, entreprises qui, ou organismes qui auront des tendances beaucoup plus stables. Et le moment où il y a un changement qui arrive, qui soit soit provoqué par un désir d'aller vers une gouvernance partagée, soit subi parce qu'on n'a pas le choix et puis euh, si on ne change pas, eh bien, on, on risque d'être en péril, euh, ben dans les deux cas, il y aura finalement une vitesse à, à aller pour essayer de, de, de faire qu'il y ait, entre guillemets, le moins de dégâts possible ou le plus de plaisir possible. Ça dépend si on fuit quelque chose ou si on va vers quelque chose de sympa. Voilà. Oui, merci. J'aime beaucoup cette dimension équipe parce que moi, ça me rappelle que la vitesse à laquelle va se faire la transformation, elle ne dépend pas seulement du consultant ou de la direction, elle va dépendre aussi de l'équipe. C'est-à-dire que s'il y a une équipe qui est plus ou moins dans une zone de confort où elle n'a pas envie que ça bouge trop et que tout d'un coup s'ouvre l'opportunité d'une transformation, il se peut qu'il y ait un ou deux éléments de cette même équipe qui sautent sur cette occasion-là et qui du coup poussent à ce que ça avance plus vite que ce que d'autres membres de l'équipe. Donc il y c'est vraiment quelque chose de, de, de systémique où, où chaque personne, chaque membre de l'organisation est susceptible d'influencer sur la vitesse à laquelle se, se fait cette transformation. Voilà. Alors, euh, pourquoi on parle de ça Eh bien, parce que cette culture du changement progressif, eh bien, c'est un des éléments de base de la gouvernance partagée. Euh, je reprends un slide qu'on présente depuis des années, c'est celui des trois déclinaisons d'une structure. Donc, ces trois déclinaisons, c'est d'une part la structure formelle. La structure formelle, c'est celle qui est euh, écrite, la plupart du temps, dans un organigramme, dans des cahiers des charges, etc. C'est la façon dont on a décrit qu'on pensait qu'elle fonctionnait. en fait, il y a une deuxième structure qui est la structure existante. C'est la façon dont les gens font vraiment les choses. Il est assez rare d'avoir des cahiers des charges qui reflètent exactement l'activité des personnes parce qu'on ne s'y replonge pas suffisamment souvent. Et puis, il y a une troisième structure qui est la structure requise, so C'est celle qui serait idéale si on voulait vraiment que l'organisation, elle puisse performer. Et souvent, ben, on a euh, voilà, des, des, des, des hiérarchies, des descriptions de postes et des choses comme ça qui nous empêchent d'être dans cette version idéale. Et dans le temps, ben, ces trois, ces trois euh, versions vont s'éloigner de plus en plus entre celle qu'on a écrite, celle qu'on réalise et celle qui serait idéale. Et puis quand ça devient intenable, eh bien, on décide de faire une grosse restructuration, parfois en engageant un consultant externe qui vient observer euh, d'un point de vue extérieur euh, qu'est-ce qui serait justement idéal et qui va reporter dans la partie formelle cet idéal. Alors Déjà, généralement, le temps de faire le processus et le temps que ça soit posé, bah, c'est déjà peut-être plus tellement idéal, mais surtout, ça ne va refaire qu'un point à partir duquel les choses vont rediverger. Donc l'approche en gouvernance partagée, notamment à travers la réunion de réorganisation, c'est de vraiment rentrer dans une dynamique de changement permanent, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les choses diverger, c'est se donner rendez-vous régulièrement en tant qu'équipe pour re-questionner quelles sont les petites améliorations à faire, de façon à ce qu'à la sortie de chacune de ces réunions, eh bien, ces trois structures-là eh ne fassent plus qu'une. Bon, ça c'est l'idéal, mais surtout, ça nécessite que les gens ne s'accrochent pas à des formes figées, quelque, que ce soit formel, existant ou requis, mais qu'ils aient cette capacité à passer leur temps à re-questionner pour améliorer les choses. Et, et si tu me permets, David, de faire juste un parallèle avec euh, ISO, euh, les, les, la certification type ISO 9001 euh, on arrive euh, carrément à, à décrédibiliser les systèmes quand on a trop de décalage entre la structure formelle, les procédures, les instructions, les directives et la structure existante avec tout, tout un certain nombre de court circuits qui existent. Et puis là derrière se cache un mécanisme qu'on va appeler l'amélioration continue, mais qui est souvent difficile à bien mettre en œuvre. Et puis ça, c'est vraiment une, un élément extrêmement puissant qu'amène que, qu la, la gouvernance partagée. C'est cette facilité ou cette agilité, ou j'ai envie de dire cette rapidité à laquelle les réorganisations par petits pas peuvent se faire et là, il y a vraiment des choses extrêmement sympathiques à croiser entre des structures normées et des outils de la gouvernance partagée, tels que ces réunions de réorganisation, parce que ça donne une dynamique qui, qui est extrêmement puissante. Voilà. Merci. Donc, l'intention, le, le, après, bien sûr, la confrontation, la réalité est différente probablement, mais l'intention, ça serait que cette conduite du changement dont on est en train de, de parler, ça soit du système actuel vers un système de gouvernance partagée et que par la suite, il n'y ait plus besoin de conduite du changement parce que le changement est une seconde nature de l'ensemble des gens qui font partie de l'organisation. Alors, je reviens sur ce, ce slide qu'avait présenté Cédric lors du, du dernier webinaire qui rappelait que, en fait, quand on parle de transformation, quand on parle de changement, eh bien, il peut y avoir plusieurs aspects qui sont impactés, la stratégie, l'organisation, la technologie ou la culture, et moi, j'avais envie de revenir sur cet aspect-là parce que je pense que la gouvernance partagée, on agit beaucoup sur l'aspect culturel, c'est-à-dire que c'est un, vraiment une grande transformation, euh, on va devoir inverser des on parle de changement de paradigme. Hein. On va devoir inverser un certain nombre de croyances qui sont très imbriquées dans notre société. On va essayer de, de, de laisser tomber le seul prévoir et contrôler pour partir sur d'autres façons aussi d'appréhender notre environnement, comme ressentir et ajuster, etc. On va s'appuyer sur des valeurs comme la confiance, la transparence. On se rend compte qu'en organisation, c'est des choses qui ne sont pas faciles à appréhender. Quand on parle de partager des données financières entre les différents membres de l'organisation. Quand on parle de se poser des indicateurs pour renseigner ses collègues sur ce qu'on est en train de faire, on voit tout de suite le contrôle, la surveillance, ces choses-là qui s'activent. Alors qu'il y a tout un travail culturel à faire, mais pas, mais pas seulement, bien sûr, parce que ça va impacter aussi sur la structure de notre organisation, sur Probablement sa stratégie, si on décide de faire de la gouvernance partagée, c'est que potentiellement, on veut avoir aussi un autre impact ou une autre connexion au monde qui nous entoure. Et puis, possiblement, un certain nombre de techniques, que ce soit de la technique managériale ou un certain nombre d'outils qui peuvent aussi changer notre quotidien. Donc, c'est une grosse transformation. Du coup, David, je ferai le lien avec euh, potentiellement une question qui est posée dans le chat sur... Euh... Justement, euh, la notion de croyance, euh, c'est-à-dire que, est-ce que, du coup, quand on va travailler les croyances, c'est à cet endroit-là de la culture euh, tu, tu fais le parallèle là. Oui, c'est ça. ça. Exactement. Quand on parle de culture, généralement, c'est un ensemble de croyances. Euh, et c'est pas pour... Euh, enfin, en gros, c'est remplacer euh, un, un set de croyances par un autre set de croyances qui mérite d'être expérimenté. Finalement, il y a les croyances limitantes et les croyances qui libèrent. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de voir est-ce que cette nouvelle façon de voir le monde et d'interagir avec, avec ses collègues, avec son environnement, ben, c'est quelque chose qui nous rend la tâche plus facile, qui nous, euh, qui nous amène du plaisir, de la joie et en plus un fonctionnement plus fluide au sein de l'organisation. Et, et quand je vois la question, hein, à quelle zone appartient le travail de déconstruction de ces croyances Effectivement, c'est en général, les, les croyances, elles sont là pour nous rester figés, pour, pour faire qu'on reste figé et surtout qu'on ne change pas. Et puis, ben, ce sera tout ce travail, effectivement, de, de bien montrer. On va le voir, David va nous l'expliquer sur ce chemin-là, de montrer, de comprendre que le, le, le point ultime à atteindre, ben, ce sera mieux après qu'avant. Et puis, ben, ben, voilà, le travail sur ces croyances sera de faire qu'on que ne voit pas seulement le négatif, mais qu'on arrive aussi à mettre des lunettes euh, du, du verre positif ou à moitié plein. Alors moi, ça fait quelques, quelques mois que j'utilise cette illustration euh, pour accompagner euh, le, le, le changement. Et puis, euh, c'est tiré de, de pas mal de choses que Cédric a amenées euh, à travers différents modèles. Et puis, en mettant tous ces éléments en place, moi, j'ai une, une petite histoire qui est arrivée. Euh, et puis, en fait, en, en préparant ce webinaire, euh, je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui l'avais inventée, qu'en fait, euh, elle avait déjà été utilisée. Donc, c'est la, la méthode Moïse. Euh, J'aime beaucoup ça parce que c'est quand même un épisode, une histoire que déjà la plupart des gens connaissent même basiquement. Et puis, qui illustre un sacré changement, quitter un pays pour aller dans un autre, euh, sans savoir où on va et combien de temps ça va prendre. Et donc sur ce chemin, eh bien, il y a tout un certain nombre d'éléments qui sont ici. Il y a le point de départ qui peut être illustré par sa, sa zone de confort, mais par rapport à un certain nombre de, de menaces aussi euh, qui, qui sont là. Et puis tout un chemin à faire à l'initiative d'une personne, d'un petit ensemble de personnes pour arriver quelque part à une destination. Et alors j'ai envie, envie de décortiquer un petit peu ce, ce dessin-là, peut-être pas tous les éléments, mais un certain nombre avec vous, euh, à commencer par euh, le premier, premier point, euh, bien définir la destination. Donc bien définir la destination, c'est d'une part bien comprendre ce que ça implique, où est-ce qu'on va, qu'est-ce que c'est, en l'occurrence, la gouvernance partagée. Euh, Qu'est-ce que ça représente Est-ce que c'est juste un ensemble d'outils Est-ce que j'ai bien compris justement la culture et les valeurs sous-jacentes pour que ça fonctionne bien Est-ce que j'aurais tendance peut-être à idéaliser ce, cette méthode-là par rapport à d'autres, avec le risque de me retrouver dans cette situation où je vais jeter le bébé avec l'eau du bain en pensant euh, « je me débarrasse complètement de ce que je vis aujourd'hui » pour aller vers un idéal, alors qu'en fait la réalité est souvent entre deux et puis par rapport à cette destination, eh est-ce que je prends bien le temps d'expliquer aux gens que j'espère embarquer avec moi, que j'espère qu'ils vont m'accompagner, où c'est qu'on est en train d'aller pour qu'on ait tous la même image et si possible une image assez réaliste Et puis euh, comment est-ce que je vais amener la motivation au sein des équipes de faire ce voyage, de se lancer euh, Bernard Maréchiquet, le fondateur d'IGI disait que la raison d'être de la transformation elle devait être tripale il avait toute une approche de coaching pour aller rechercher auprès de la personne qui avait envie de, de, de transformer son organisation un dirigeant ou une équipe ben c'est quoi, quoi au fond de vous c'est quoi le, le vecteur émotionnel qui va vous pousser vers cette destination et je crois que cet aspect émotionnel Cédric, c'est quelque chose de euh, qu'on retrouve hein, dans une des méthodes de conduite du changement. Exactement, dans la méthode ou la modélisation du conducteur, de l'éléphant et du chemin, où on montre que l'éléphant, c'est une, une très grande puissance, c'est la force, et puis elle est effectivement liée à l'émotionnel, donc il faut donner du sens à tout ça. Euh, puis je ne vais pas rentrer plus dans la, dans la méthode, mais en gros, il faut ces trois éléments pour qu'on pour qu puisse changer. Mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mm -hmm. <rire> La partie information, elle est aussi importante quand on est dans une grosse structure où tout le monde n'embarque pas en même temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font, qui sont déjà sur le chemin, qui sont en train d'expérimenter, de faire des choses, puis il y a des gens qui euh, attendent leur tour ou bien euh, sont bien un petit peu en retrait, en attendant de voir. Et c'est important du coup de trouver le, le ton juste sur comment est-ce que j'informe sur ce qu'il est en train de se passer sans pour autant noyer les gens sous trop d'informations, sans qu'ils aient l'impression que je suis en train d'essayer de les convaincre, etc. Donc, le, la, la question de l'information dans les grosses structures est, est fondamentale. Et, et le décalage, il n'est pas seulement dans le temps, hein, mais il est aussi au niveau de la hiérarchie, parce qu'on n'a pas du tout la même vue. Il y a d'ailleurs une théorie qui s'appelle la théorie des triangles inversés, qui montre qu'on a une vue des objectifs, des euh, des, des besoins complètement différents suivant notre niveau hiérarchique. Et en fait, très souvent, on n'arrive pas du tout à se comprendre euh, pour parler du même sujet. Et ça, c'est un des éléments fondamentaux. Si effectivement, on, on informe tout simplement euh, en, en, en prenant pas la peine de parler au bon niveau hiérarchique pour qu'on soit bien compris, eh bien, on va plutôt avoir tendance à, à générer des gilets jaunes que, que des followers. En point 2, il y a alors c'est un peu c'est un peu provocateur comme titre, c'est tempérer la source de la transfo. Euh, dans la mesure où ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir des, euh, des des leaders éclairés euh, qui, ont, qui ont découvert euh, voilà qui ont, qui ont ouais, souvent qui passent par des, des étapes de vie, mais euh, mais pas que et qui sont entièrement acquis à la cause de la gouvernance partagée, qui voit une sorte de, une sorte de, de solution miracle. Et c'est un petit peu comme s'ils étaient déjà arrivés à destination. Et donc, il y a tout un travail à faire pour tempérer un petit peu ces ardeurs, pour permettre à ces leaders, à ces personnes sources de la transformation, de trouver le ton juste pour parler aux gens en utilisant leur langage. Et là, je crois que Cédric, tu as une chouette image. Bah c'est enfin, proche de celle que tu viens de ramener c'est-à-dire qu'on n'a on pas le même point de vue hein, entre le haut de l'immeuble et puis quand on est en bas donc euh, on n'a pas non plus les bons mots nécessairement pour expliquer la réalité pour expliquer la destination on n'utilise pas des mots que les autres sont capables de, de comprendre euh, et donc ce qui est important c'est que la personne source de la transformation, elle prenne le temps d'avancer avec son équipe euh, pour prendre le temps de construire la confiance. Et tu arrives à nous dire qu'est-ce qui se passe si on ne prend pas ce temps-là Alors, euh, il n'y a pas d'adhésion, en fait, il n'y a pas d'adhésion à ce qui est posé. Et, euh, et donc, ça veut dire quoi prendre le temps de, de, de enfin, faire le, le chemin avec eh C'est de favoriser la collaboration, c'est-à-dire de d'imaginer, de, de planifier notamment l'itinéraire, c'est-à-dire définir les prochaines étapes, etc. un maximum avec les gens, à partir de ce que les gens sont prêts à faire. En fait. euh, je ne sais pas si ça, ça rejoint un petit peu, c'est dans un domaine légèrement différent, mais euh, à l'époque, euh, euh, on a vu des échanges avec Tristan Réchid, qui est quelqu'un qui amène... Euh, euh, dans les, les communes françaises essentiellement, euh, de la participation citoyenne. Et il disait quand on demande aux citoyens qu'est-ce que vous voulez mettre en place, on s'attendrait euh, en tant que politiciens à des projets d'envergure. Et il disait que le, le premier truc qui sort, c'est euh, ramasser les crottes de chien. Ça veut dire que les gens pour quand on leur dit « maintenant vous avez du pouvoir, maintenant vous pouvez faire des choses », ils ont envie de tester, ils ont envie de faire des petits pas, ils ont envie de savoir si c'est vrai avant de se permettre de rêver trop grand. Donc il faut prendre déjà ce petit pas qui vient des gens et qui vont pouvoir faire et qui va être réalisé, et qui va amener des éléments concrets comme quelque chose qui ouvre sur la suite. et Il ne faut pas tout de suite essayer de les emmener dans des projets d'envergure alors que la confiance n'est pas là, alors qu'ils ne sont pas vraiment sûrs que, euh, que c'est le chemin qu'on veut prendre. Et c'est d'autant plus difficile avec la gouvernance partagée qu'une certification, parce qu'une certification, on a le but d'obtenir la certification. C'est-à-dire que la gouvernance partagée, c'est vrai qu'il euh, ben, y, y a tout d'un coup, comme tu le dis très bien, hein, quelqu'un qui, qui a vraiment, euh, vraiment compris ce que c'était, qui, qui voulait aller là. Euh, il en parle avec plein de beaux mots et ça fait vraiment vie. On lance ça et ça va très vite. Et puis tout d'un coup, les gens commencent à avoir les premiers cailloux sur leur chemin. Et puis tout d'un coup, il y a tout qui se casse la figure assez rapidement. Et puis c'est pour ça que cette notion de conduite du changement a toute son importance parce qu'il s'agit de, ben voilà, de freiner les ardeurs, comme tu l'as très bien dit, s'il n'y a qu'une seule personne qui veut partir tout seul et très vite. Point 3. Euh, là ça me permet de, de rebondir sur, euh, sur euh, une discussion qu'on a parfois avec Cédric c'est que euh, la, quelle est, la, quelle est la, la motivation à la transformation en fait on, on est dans un monde qui est plutôt réactif, c'est-à-dire qu'on attend d'avoir des problèmes ou d'être contraint à quelque chose pour effectuer ces changements on voit bien hein, avec tout ce qui est euh, des règlements climatiques etc que c'est une fois qu'on a la tête dans le mur qu'on se dit « bon, ben il faut qu'on fasse quelque chose ». Et donc, quand on parle, de, de par exemple, de, de normes qualité de ISO, ça, ça peut, le besoin de transformation, il peut venir d'une exigence légale, il peut venir de problèmes qui ont été rencontrés et qui nécessitent de trouver une solution, etc. Et moi, ce que je disais à Cédric, c'est que nous, dans notre parcours de transformation, les gens qui viennent vers nous pour faire de la gouvernance partagée, ce n'est pas nécessairement parce qu'ils se sont trouvés coincés par quelque chose. C'est parce qu'ils ont découvert cette image du, du château, qu'on voit au bout du, du chemin, qu'ils disent disent hey, « Moi, ça me dirait bien d'aller là. » Un petit peu indépendamment, indépendamment de là où ils sont. Et donc, euh, avant d'entamer ce chemin, ça vaut la peine, malgré tout, euh, en tout cas à notre avis, de se poser la question de « Ok, mais c'est quoi ?» Est-ce qu'il y a quand même des menaces C'est-à-dire que si je n'entame pas ce chemin-là, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui, à moyen ou à long terme, risque de me menacer Est-ce que j'ai quand même une motivation à partir de là où je suis autre que d'aller vers quelque chose qui me semble mieux parce que ce, cet endroit où je suis n'est plus viable ou du moins n'est plus viable à long terme Et puis, qu'est-ce qui est très confortable aujourd'hui Qu'est-ce qui fait partie de ma zone de confort là qui, au milieu du chemin, pourra me dire « Oh, mais finalement, c'est un peu plus compliqué que ce que je pensais, donc je vais revenir en arrière. » Et conscientiser ça, ça nous semble important pour que, quand le doute s'installe, quand les difficultés arrivent, on puisse s'y référer. Et je trouve que là, le, le parallèle, toujours avec cette, la méthode Moïse, elle est intéressante, c'est qu'à un moment donné, dans, dans l'histoire de la traversée du désert, il y a un certain nombre de personnes qui disent, si mes souvenirs sont exacts, je les parle depuis longtemps, qui disent, « Ah, on pourrait revenir vers Pharaon, on pourrait revenir en arrière parce que finalement, ce n'était pas si mal. » Et donc, prendre le temps de modéliser qu'est-ce qui ne va pas bien et qu'est-ce qui risque de nous faire revenir, eh c'est une façon de s'encourager à continuer le chemin quand on rencontre des difficultés. J'aime beaucoup, beaucoup cette situation que, qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on euh, a, on a beaucoup plus peur de ce qu'on ne connaît pas, en fait, de ce qu'on n'a pas encore vécu, que de ce qu'on a déjà vécu. Donc, euh, dans cette traversée du désert, avec toutes les inconnues qui vont se présenter, eh bien, ça sera naturellement plus difficile à appréhender en tant que... Euh, émotionnellement que de revenir dans les problèmes qu'on avait avant de partir. J'ai du temps, je peux ajouter quelque chose, David Oui, vas-y seulement. Super, ouais. merci. Donc, ce, ce que derrière ce slide, comme David nous l'explique bien, il y, a, il y a cette notion d'incohérence ou d'illogisme. Et puis, ben, ben, c'est vraiment à comprendre dans le changement parce que les gens s'accrochent à quelque chose par peur de, du changement, il y a notamment des phénomènes qui ont été démontrés, qui s'appellent par exemple la réactance, euh, ou le fait euh, de, de, de ressentir que l'on va perdre de la liberté eh bien, on va s'opposer au projet, même si c'est complètement fictif et même si on n'est pas du tout touché par les changements. Donc, c'est des mécanismes totalement incohérents et c'est vrai que c'est bien de, de le savoir parce que ça permet de mieux se préparer. Et d'autre part, ben, c'est tout l'art de, de la conduite du changement, c'est d'être beaucoup plus attentif à ce type d'éléments, à ce type de freins pour pouvoir au plus vite changer un petit peu son fusil d'épaule ou, ou la direction à aller pour pouvoir justement englober et absorber ces différentes réactions. Et puis, peut-être juste une, une matrice qui est vraiment super intéressante. C'est Pour définir un petit peu tout ça, c'est la matrice du changement où on voit euh, le, qui sont croisés, le fait de changer et le fait de ne pas changer. Et puis, les avantages et les inconvénients. Et ça vous donne quatre cases. Et si vous essayez de remplir ces quatre cases, eh bien on, on, on voit le changement avec quatre lunettes différentes, c'est-à-dire les avantages de changer et les inconvénients de changer. Et puis, les avantages de ne pas changer et les risques finalement de, de, de ne pas changer. Donc, c'est intéressant de, de le voir avec ce, ce genre de lunettes ou d'outils. Voilà, merci David. Merci à toi. Euh, bah du coup, je passe au point 4. Euh, poser rapidement des petits pas. Euh, ça, ça, ça nous semble vraiment très, très important. C'est-à-dire qu'on euh, rentre assez rapidement dans une période d'incertitude hein, qu'on retrouve sur cette courbe du changement qu'avait projetée euh, notamment Cédric la, la dernière fois, donc je ne vais pas revenir, mais c'est-à-dire que dans cette phase d'insécurité, ce qu'on appelle cette traversée du désert, bah, c'est un moment où j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup et que je n'ai pas, pas vraiment pris conscience encore de ce que j'avais gagné. Euh, et donc, pour donner cette impression qu'il est possible de gagner, que ça ne va pas faire que descendre, que ça peut remonter, eh bien, il faut essayer d'agir assez rapidement sur euh, des choses concrètes qui impactent réellement les gens. Euh, et ça, pour faire ça, nous, on utilise euh, ce qu'on appelle le questionnaire de dynamique collaborative euh, qu'on a développé à l'époque conjointement avec, euh, avec Yvan, qui est présent euh, parmi nous, et, euh, et l'idée, ben, c'est de alors, nous, on l'a connecté bien sûr à notre, à notre modèle Z hein, avec ces cinq espaces. Je ne sais pas si, si tout le monde ici le connaît, mais voilà, il y a cet espace euh, du sens, cet espace de, du rêve, du plan, de l'action, de la célébration, et se dire ben, qu'est-ce qui, euh, qu qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Et Par exemple, dans le, le petit extrait euh, que, qui est affiché euh, ici sur l'écran, eh bien, on voit que la dimension du sens, eh bien, elle est par exemple elle est très positive. C'est-à-dire que les gens, déjà dans l'organisation, ils savent pourquoi ils se lèvent le matin pour venir bosser à cet endroit-là. Ils sont portés par le sens qu'a leur activité. Donc, ça ne sert à rien de commencer par euh, écrire ensemble une raison d'être, se questionner sur nos valeurs, parce que, a priori, c'est quelque chose de partagé. C'est vraiment quelque chose qui ne coince pas du tout. Et on risque de leur prendre de l'énergie, de leur prendre du temps, parfois dans des périodes où tout le monde a trop de boulot pour quelque chose qui n'amène pas une plus-value. Par contre, on voit que la dimension du rêve, celle qui chez nous regroupe toutes les notions de priorité, eh bien, elle, il y a quelque chose à faire. Donc, si on commence en aidant l'organisation avec des outils qui lui permettent de définir ses priorités, pour permettre à chacun de réaliser ses tâches avec plus d'efficacité ou à faire le tri entre les tâches qui sont importantes et celles qui le sont moins, eh bien, ça aura un impact potentiellement direct sur le quotidien de chaque personne. Donc, À travers ce questionnaire ou n'importe quelle autre façon d'identifier là où sont les cailloux dans la chaussure de l'organisation, eh ça permet de centrer l'action la, de la personne qui transforme, du, du consultant extérieur, mais aussi de la personne à l'intérieur, hein, si vous transformez votre propre organisation, d'agir au bon endroit. Non, Je crois que c'est tout oui. bon. On peut peut-être juste parler qu'on est en train aussi de, de travailler avec des outils de, de mesure d'intelligence émotionnelle pour euh, pour voir bah, justement à quel point est-ce que les groupes sont prêts ou pas. Donc, c'est encore en, en phase expérimentale actuellement pour voir comment ces, ces, ces outils très puissants peuvent euh, peuvent nous aider à appliquer dans, dans ce, ce modèle-là, pour voir est-ce que bah, les gens vont suivre, est-ce qu'ils sont plutôt… Euh, bah, voilà, comment est-ce qu'ils réagissent émotionnellement, c'est le fameux éléphant qu'on a vu, qu'on a parlé avant, c'est voilà comment sont les, les énergies… Où, ou les motivations euh, à, à ce type de changement. et est, On est persuadé que c'est des choses qui se mesurent euh, et puis on est en train de regarder un petit peu les outils euh, ben, ensemble avec Instanzed pour, pour voir qu'est-ce qu'il y a de mieux à, à proposer pour soutenir. Toujours la même chose en, dans le but d'anticiper de, euh, des réactions, des blocages, des freins, etc. Et ça fait le lien un peu avec le, le point 5 d'après, parce que là, quand on parle de, de mesurer… Nous, on le mesure avant parce que ça nous aide justement à essayer d'être pertinent dans nos premières interventions, mais ça nous aide aussi à mesurer après pour mesurer en fait, les évolutions ou les améliorations qu'il a pu y avoir. Euh, donc typiquement, si on, si on transforme une organisation en gouvernance partagée et puis qu'on n'a pas plus de clarté sur, euh, sur les, les priorités, si on n'a pas une meilleure planification, si on n'a pas une meilleure capacité à passer à l'action… Eh c'est qu'en fait, la transformation, elle n'a pas apporté ses fruits. Alors qu'au contraire, eh bien, si on obtient un meilleur résultat après la transformation, eh bien, ça va euh, nous encourager dans l'idée de se dire, on a, on a bien fait. Donc, mesurer. Euh, là, c'est un questionnaire qui a une trentaine ou une quarantaine de questions, donc on ne peut pas le faire toutes les, toutes les trois semaines. Mais euh, pour autant, pour nous, c'est important, au point 5, de, de poser des jalons c'est-à-dire de ne pas juste se lancer tête baissée dans la transfo, euh, mais de se donner des rendez-vous euh, à différents moments pour euh, retrouver cette énergie qui nous est chère, hein, qui vient de, du Dragon Dreaming, qui est celui de la célébration. donc Pour ceux qui ne connaissent pas la culture instant Z, je rappelle, célébration, ce n'est pas juste faire la fête, c'est euh, éprouver de la gratitude pour euh, tout ce qui a contribué à notre réussite, mais c'est aussi tirer les enseignements de tout ce qui a moins bien marché, tout ce qui a été difficile, tout ce qui a été frustrant, etc. Et donc, c'est de s'ouvrir des, des temps d'arrêt pour regarder le chemin parcouru, euh, se féliciter de ce qu'on a bien fait et puis appréhender le futur en tirant les enseignements de, de ce qui a moins bien marché. Euh, un outil qui peut être utilisé euh, à cet endroit-là, notamment, c'est euh, ce qu'on appelle le, le questionnaire ICAP. Cédric va vous en parler un petit peu, mais c'est un questionnaire un petit peu plus, enfin, plus petit dans l'idée de pouvoir l'utiliser le, le, de façon euh, plus régulière et cette notion bah, de s'arrêter de regarder en arrière pour tirer les enseignements eh ben, on est tout à fait dans ce qu'on appelle enfin dans, dans ce, que, ce qui est défini comme la logique agile hein, euh, qui nécessite ces boucles de rétroaction donc Cédric je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu de, de, de ce questionnaire ICAP oui donc euh... L'idée qu'il y a, c'est contrairement à, un, à un, un projet de type technique, je, je, je veux une certification ISO 9001, je mets un ERP en place, etc. Avec le projet et des jalons techniques, le fait de conduire le changement, c'est qu'on va se préoccuper d'autres paramètres que l'on va mesurer. Et le, le, le baromètre ICAP, notamment, c'est quelque chose de connu dans le domaine de la conduite du changement. Le, le I vient d'information, le C vient de compréhension, le A d'adhésion et le P de participation. Et en fait, on va mesurer ces taux de, de, de, de, de, de ces quatre éléments à travers deux, trois, maximum quatre questions par thème. Donc, vous arrivez à, à maximum 12 questions, ce qui fait qu'en trois, quatre minutes maximum, le... le, le le questionnaire est rempli et puis l'idée, c'est de le faire probablement tous les deux mois, euh, pas trop souvent parce que sinon on embête les gens, mais du fait qu'il est court, on devrait les embêter un minimum et puis euh, pas trop longtemps non plus pour éviter de louper quelque chose. Donc typiquement, là, ce que j'ai dessiné, c'est… Euh, ben, vous avez le, le, en, en période T1 euh, le graphique en bleu et on voit le, le taux d'information, comment les gens se sentent informés par rapport aux changement Le deuxième taux, c'est comment est-ce qu'ils comprennent ce, ces changements et ce qui se passe le troisième, ce sera ben, finalement, est-ce qu'ils suivent derrière, est-ce qu'ils est qu sont d'accord, est-ce qu'ils, suite à la compréhension, ben, ben, ils, ils adhèrent à, à ces changements Et puis le dernier, c'est quel est le taux de participation, c'est-à-dire est-ce qu'ils se sentent complètement largués en dehors ou bien est-ce qu'ils se sentent des éléments actifs et puis ce qui est intéressant, c'est de voir ben, est-ce que c'est stable ou ça grandit soit un taux qui est de, de mieux en mieux. Et puis dans un exemple là, deux mois après, T2, par exemple, on voit que tout d'un coup, il y a le taux d'adhésion qui s'est cassé la figure. Et puis là, ben, ça permet directement de réagir en comprenant, ben, en allant chercher quelle est la source ou la cause du, du problème qui se passe. Et puis là, vous comprenez bien qu'on n'est pas du tout dans la technique, mais on est vraiment dans l'humain, dans la compréhension de ce qui, passe, euh, ce qui se passe au niveau émotionnel des gens. Et ça, c'est finalement une phase parallèle qui est euh, ben, vraiment parallèle à une transformation, à un changement. Et cette phase parallèle où on s'occupe et on se préoccupe de l'humain, eh elle est tout à fait importante parce que plus on le détecte tôt, plus ce sera facile à, à, à réagir et moins on le, enfin plus on le détecte tard, plus ça fait des dégâts et, et plus il y aura des difficultés. Donc voilà, c'est un, un petit outil qui doit être rapidement utilisé pour pouvoir rapidement réagir et la fréquence d'utilisation est souvent conseillée autour des deux mois, mais de nouveau, ça va dépendre de l'ampleur du changement. Voilà. Merci. Ça me permet de faire le lien avec juste une notion que tu as amenée la dernière fois, qui était les opposants actifs ou passifs. Euh, les opposants actifs, c'est ceux qui mettent de l'énergie pour s'opposer au projet, qui vont le dire ou qui vont faire des trucs et qu'on va vite repérer et que ça sera facile potentiellement, enfin pas facile nécessairement, mais ça sera au moins possible de négocier avec eux. Alors que les opposants passifs, c'est ceux qu'on ne voit pas. Euh, parce qu'ils ne l'expriment pas, ils ne semblent rien faire et pourtant ils sont désengagés, ils sont désinvestis et, et, euh, et ça c'est un moyen pour eux d'exprimer ce désaccord et peut-être de sentir venir un certain nombre de choses et désamorcer avant que tout d'un coup ça explose parce qu'un opposant passif potentiellement il y a un moment donné ça va dépasser les limites il va basculer dans l'actif et ça peut être assez explosif c'est ce qu'on s'appelle se méfier des eaux dormantes Alors, voilà. <rire> Voilà, donc on n'a sûrement pas fait le tour de, de tout, mais euh, de ces cinq points qui nous semblaient euh, importants. Donc, bien définir la destination et pourquoi on y va, vraiment encourager la source de la transformation, euh, c'est-à-dire la, la personne ou les personnes qui poussent dans cette direction à avancer au rythme des équipes, de prendre conscience quand même des menaces de l'immobilisme avant de se, mettre, de se mettre en route, essayer d'agir rapidement pour obtenir ce qu'on appelle des quick wins, des petites actions concrètes qui viennent donner du sens, enfin donner des, des améliorations quotidi dans la vie quotidienne à chacun, et puis de ne pas oublier de s'arrêter pour regarder un petit peu en arrière en posant des jalons. Voilà. C'est le bout de cette présentation. Je termine avec euh, euh, juste un petit rappel sur notre offre de formation à la gouvernance partagée. Donc, on a trois formations. Celle qu'on donne le plus régulièrement, c'est les fondamentaux. Ça permet d'expérimenter les, les outils, les mécaniques, etc. Euh, et ça permet aux gens qui doivent naviguer dans les structures en gouvernance partagée de, voilà, de venir faire leurs premières expériences euh, avec nous. La formation à la facilitation, c'est pour euh, accompagner les rôles structurels, facilitation mémoire, à euh, cadrer les réunions, à les animer, à créer des espaces collaboratifs. Et puis la troisième, bah, c'est celle qui est vraiment en lien avec la matière qu'on a vue aujourd'hui, c'est la formation transformation. On n'a pas encore donné, mais euh, elle, est, euh, elle est à bout touchant pour pouvoir être donnée en janvier. Euh, donc, ça sera Cédric et moi qui vous la proposeront à Lausanne, 23 et 25 janvier 2023. Donc, c'est une journée sur justement des outils concrets sur la conduite de changement et puis une journée sur des outils de la gouvernance partagée, de la gouvernance cellulaire qui permettent de créer le cadre, notamment en termes de distribution d'autorité, d'identifier les premiers pas, revenir sur cette notion de questionnaire pour identifier quels sont les, les points d'accès, etc. Enfin, les points pour, pour bien débuter. Voilà. Et puis, bah, vous retrouvez sur le slide qu'on vous fera passer via Meetup sur les, formats, les prochaines formations, à, notamment à la facilitation. Il y en a une début décembre ou euh, aux fondamentaux. Et ça, c'est pour l'année prochaine. Voilà. Je profite juste de, bah, de ce petit temps avec vous pour vous parler d'un événement euh, sur lequel on est... Euh, euh, on collabore, euh, on collabore d'assez loin, je dois, je dois dire, mais euh, c'est euh, une technique de communication, euh, drama-free communication. Donc, c'est une façon d'interagir, de poser des questions euh, qui est euh, dénudée d'interprétation. Euh, enfin, C'est-à-dire, c'est une, une grande neutralité. Alors, je crois que tu connais mieux que moi ça, Yvan, c'est juste tu veux en dire deux mots ouais, En quelques mots, je sais que c'est un, un langage qui est utilisé dans, euh, assez souvent dans des approches thérapeutiques ou dans du coaching et qui, qui utilise beaucoup des reformulations et des questionnements à partir des mots de l'autre personne, donc sans reformuler avec des mots différents. Et ça respecte vraiment, le, ben, quelque part, les, les représentations que chacun peut se faire sur, euh, euh, sur les mots. On, a, voilà, on, on respecte la carte du monde de l'autre au maximum. Euh, personnellement, j'apprécie beaucoup. Voilà, merci. Donc, c'est euh, autant un outil qui peut servir justement dans des notions d'accompagnement, de coaching, mais aussi dans tout ce qui est euh, aspect de la facilitation pour garder, cultiver cette neutralité de, du rôle facilitation qui, qui nous est cher. Euh, donc, c'est trois jours et c'est à Berne, en Suisse. Alors, je crois que c'est donné en anglais. Euh, vous avez le, le lien sur le slide et puis je peux peut-être vous le mettre... Euh, je vous le mettrai une fois que j'ai arrêté de partager mon écran euh, dans, le, dans le chat euh, s'il y a quelqu'un qui est intéressé. Voilà. Et puis, euh, pour terminer, euh, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site Internet. Il y a plein de ressources. Dans l'agenda, vous trouverez toutes les dates dont je viens de parler. Et puis, dans l'espace Académie, vous trouvez des ressources. Alors, pas tellement de choses sur la conduite du changement, mais des ressources sur la, la pratique de la gouvernance Partager. C'était mon mot de la fin, Cédric. Toi, tu as quelque chose à dire Non, on est ouvert aux questions. S'il y a des, des questions qui, qui viennent, très volontiers, qu'on y répond. Eh bien, c'est parfait.